ici un son bien aigu c'est pas mal ce genre de son alors on va voir ça tout de suite on est sorti ah bah c'est là un plomb pas mal indice stable 83 4. Allez hop allez un gros morceau de plomb super notre cagnotte augmente là voilà là c'est tout à fait liquide le plomb est liquide hein. on a enlevé un peu la, la saleté qui y a par-dessus comme ça ça fera moins de nettoyage et on va éteindre tout ça et on va laisser refroidir le résultat donc un super plan de plongée et euh, tout ceci avec la merdouille de détection qu'on garde hein, du cuivre, du bronze, du plomb et donc là on donne une seconde vie à ces merdouilles ça va servir donc pour la plongée pour la saison 3 de recherche store en Afrique donc celui-là il est un peu moins réussi c'est le premier c'est le premier et donc la deuxième donc voilà, qu'on va transformer de la merdouille de détection. Alors, oui, à peu près une demi-heure, ouais. Donc, euh, lors de essais, hein. la saison 2 de recherche d'or en Afrique, on a vraiment été embêté euh, pour les plonger parce qu'on n'avait pas assez de plomb. Au début, euh, on n'avait même pas du tout de plomb. On se mettait des grosses pierres dans un sac à dos pour couler. Vraiment pas pratique donc euh, pour la prochaine saison cette fois ci on aura plus le même problème c'est pourquoi il faut pas jeter tout ce qu'on trouve en détection et genre ça peut servir et là c'est quoi à peu près une trentaine de plombs hein pas, pas plus hein trentaine plus. quarantaine de plombs oh, non. Ici il faut transformer tout ça je pense qu'il ya pas mal de plombs à faire Mais bon on va juste en faire une dizaine car on est limité en poids dans les valises donc voilà comment valoriser nos déchets à bientôt ciao ciao